Comment faire de tes émotions de puissantes alliées Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de cette série quotidienne, 2 minutes pour soi. Comme je te disais hier, derrière une émotion il y a un message. Et souvent ce message est relié à un besoin. Abraham Maslow a élaboré une théorie des besoins qu'il a regroupé en 5 catégories. Les besoins physiologiques, liés à la survie. Les besoins de sécurité. Les besoins d'appartenance et d'amour. Les besoins de reconnaissance et d'estime. Et les besoins de réalisation de soi. Lorsqu'un de ces besoins n'est pas satisfait, une tension apparaît sous la forme d'une émotion qui va te motiver à agir pour aller satisfaire ce besoins. Tu peux te demander quel est le besoin derrière cette émotion qui n'est pas satisfait. Si tu ressens de la peur, c'est peut-être un besoin de sécurité. Si tu ressens de la colère, c'est peut-être un besoin de respect ou de confiance. Ensuite, tu peux te demander comment est-ce que tu peux nourrir ce besoin. Si c'est un besoin de sécurité, est-ce que c'est parce que tu aurais besoin d'être rassuré par rapport à quelque chose Si tu as un besoin de respect, est-ce que ce serait en exprimant tes limites Si je récapitule, une émotion est souvent reliée à un besoin non satisfait. Trouve quel est le besoin derrière l'émotion et trouve le moyen de combler ce besoin. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu penses qu'elle peut être utile à quelqu'un de ton entourage, partage-lui. Si tu as envie d'aller plus loin ou si tu penses que tu as besoin d'être accompagné, envoie-moi un message et on prend une demi-heure pour échanger ensemble sur tes enjeux. Belle journée à toi et à demain pour la prochaine vidéo.